aujourd'hui c'est un jour sans produits laitiers donc euh, pas de lait dans ce qu'on mange on va essayer de respecter ça donc j'ai encore eu les restes aujourd'hui il faut dire que cette viande était quand même beaucoup donc j'ai ce reste là avec mon pain euh, euh, protéiné modifié donc qui est fait de blanc d'œuf. j'ai fait ma boisson avec euh, le blanc d'œuf aussi, le lait d'amande. Le lait d'amande, ce n'est pas un produit laitier, ça ne contient pas du lait en principe. Donc euh, j'ai mis euh, du parfum euh, cannelle et j'ai aussi mis de peanuts, peanut butter dans l'arachide à l'intérieur. C'est très bon. Donc c'est ça qui va être mon premier repas. Je suis tannée de la viande. Ce soir, je vais manger du poisson. J'ai fait du poisson là pour la famille. Je vais prendre un petit. C'est la sole. C'est mince comme poisson. Et je vais avoir une petite salade aussi. Donc, ce euh, sera ça pour ce soir. Je suis à court de pain. Donc, euh, j'ai mis euh, du pain. Mon pain keto au four qui est là. En train de bien monter. comme j'en mange chaque jour ça finit vite <rire> c'est ça pour ce soir ce soir j'ai reçu non euh, j'ai reçu en journée c'est une commande de mes produits keto ce n'est pas du tout du tout du tout commandité je, je suis pas c'est pas sponsorisé du tout je partage juste ça parce que c'est là où je m'approvisionne surtout de mon sucre keto donc euh, j'ai quelques affaires keto là j'ai commandé donc mon euh, du courant préféré 0 il est là j'ai deux boîtes j'ai aussi pris ce sweetener euh, ici je vois que c'est raw can sugar replacement donc un remplacement de sucre de canne ici je sais plus ce que c'est c'est ma confiture d'abricot j'aime la confiture d'abricot je pense que j'aime ça plus que la confiture de fraises. fraise. Sucré avec avec euh, le stevia, erythritol et stevia. Donc c'est ça. Euh. Ah oui j'ai aussi acheté cette lasagne. Enfin les feuilles de lasagne. Ça c'est la première fois que je vais essayer ça. Paleo keto. C'est fait avec euh, le cœur de palme. Euh, palm. Je pense qu'ici ils ont juste mis euh, des chips et Et quoi de Et ça. C'est un petit déliche. Ça, j'utilise les poudines. Poudines, les vues. Banis, hum, j'utilise souvent ça pour faire euh, certains desserts. Donc, euh, c'est un peu ça, ma commande d'aujourd'hui. Mon plat est servi. Donc là, j'ai. Du poisson, j'ai pris un poisson entier. C'est parce que la sole est mince et j'ai vraiment le goût de bien manger mon poisson. Mais ce soir, j'ai quand même un peu triché parce que c'est un jour sans produits laitiers, mais j'ai mis un petit peu de, de sauce vinaigrette là. Il y a un peu de produits, il y a les produits laitiers dedans. Et j'ai aussi triché avec un petit peu de miandor, comme on dit chez nous là. C'est les carbs. Mais oh, j'ai vraiment le goût de manger ça. C'est pas keto aussi. Mais tant pis. <rire> Juste deux, je pense pas que ça va exploser la balance. Mais bon, en tout cas, c'est un choix euh, fait sciemment. Quand je mange quelque chose qui est pas du tout keto, je limite vraiment, vraiment, vraiment. Mais bon. Donc, c'est ça pour ce soir du jour. Oui. Yami. Ça fait un bon bout. Je n'ai pas mangé. Euh, mais pancake, non, c'est pancake, non, c'est gaufre, gaufre préféré et je vais j'ai envie de manger là maintenant euh, il est presque 2h donc 14h euh, j'ai pas encore pris de pause là je vais euh, prendre ma pause je vais faire ces pancakes, c'est juste 4 ingrédients c'est un, euh, oui, un oeuf bouilli oui, un œuf bouilli un oeuf euh, entier, non bouilli une cuillère, je mets une cuillère de fromage en crème et une cuillère, juste une cuillère de farine d'amande. Donc c'est très très simple, c'est ça que j'ai le goût de manger ce midi. Et j'ajoute aussi du parfum, donc n'importe quel parfum que vous voulez, vanille, etc. Euh, oui, il y a aussi un autre ingrédient, je pense, érythritol, donc pour faire un peu sucré. Et ça se mange avec du sirop avec euh, euh, des fruits ou... Euh, fruits comme les euh, fruits keto friendly comme la fraise ou alors euh, saucisses. J'ai dit si j'ai parlé de saucisses. oui, on peut le manger avec du saucisse. Et voilà, on va le faire tout de suite. J'ai dans la mon œuf découpé, œuf bouilli. J'ai dans la mon œuf bouilli découpé. J'ai œuf entier. Euh, mon fromage enfin est fini, je vais mettre sucréesse, une cuillère, je vais mettre juste une cuillère de farine d'amande et mon zéro sucre pour euh, sucrer. Le parfum que je vais mettre aujourd'hui, c'est euh, ça. Room des îles. J'aime saucisse à déjeuner qui puissent à côté. Je vais mettre aussi un peu de canard juste pour le bout. et un peu la Ça va faire trois petites gaufres. Oh, j'ai oublié de mettre la levure. Parfois je mets la levure mais c'est pas obligé. Je vais aussi me faire un petit smoothie. Et donc ici euh, mes gaufres qui sont prêts. Ça a donné trois petites gaufres. C'est pas croustillant, c'est un petit peu euh, malléable, un peu léger comme ça. Et j'ai mon sirop sans sucre. est-ce que ça se voit, zéro sucre, zéro net carb. Oups, je vais donc mettre ça là. Et j'ai mon petit smoothie là aux fraises. Voilà. Ce soir, c'est euh, mon, mon deuxième repas. C'est du poulet avec des riz aux fleurs. J'ai sauté les riz aux fleurs avec un œuf et des épices. Donc, il euh, y a du brocoli. Et voilà, aujourd'hui c'est un jour de keto régulier, donc euh, on n'a pas peur du gras, on n'a pas peur de, de, des légumes. Niamé. <rire> premier repas du jour 10 de septembre c'est un sandwich avec du jambon j'ai aussi fait les œufs. donc euh, c'est ça aujourd'hui c'est un jour sans produit laitier donc dans mon shake je l'ai fait avec le lait d'amande donc euh, le lait d'amande c'est pas un produit laitier en tant que tel donc c'est ça, je vais déguster ce, ce bon sandwich que j'ai ce midi, il est gros, hein? mmh, il est bon, <rire> donc ça va m'amener à conclure cette vidéo, pour le soir j'aurai la même chose que j'ai eu hier, je n'ai j'ai pas fini mon riche ou d'hier, c'était beaucoup. Donc, je vais manger ça avec du poulet. C'est pas beaucoup, c'est juste un peu mince. C'est pas assez, je vais ajouter un œuf dur. J'ai bouillé quelques œufs Un ou deux œufs durs et avec mon pain nuage, donc mon pain miracle, qui est juste fait de blanc d'œuf Donc, ça sera ça pour ce soir. Donc... Euh, c'est ça. Si un tel contenu vous parle, vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et d'ici la prochaine fois, on continue à se nourrir que du bon. À bientôt. Bye bye.